Je crois que je suis maudit, les mecs. Je crois qu'il y a une sorcière ah, qui nous tourne autour, hein, c'est pas possible. Juste l'impression qu'il y a un mauvais sort qui, qui nous tourne autour, là. Une sorcière qui nous tourne autour, un mauvais sort qu'elle nous a jeté. Je sais pas ce qui se passe. <rire> je crois qu'il y a rien de mieux à faire que, que de filmer, de faire un vlog. Parce que je crois que là, il y aura pas d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pendant un petit moment, en fait. J'attends mon dépanneur L7C Fox. Et c'est qui va m'appeler d'une minute à l'autre hein, parce que euh, j'ai de nouveau des problèmes de PC. Ceux qui ont suivi en tout cas les dernières aventures de ma chaîne, vous savez que j'ai déjà eu des problèmes de PC. Ça fait deux mois que je me bats maintenant ou un mois, je ne sais pas, que je me bats avec mes disques durs qui font des réparations automatiques euh, parce qu'ils sont visiblement cassés, je ne sais pas, bref. Pendant ce temps-là, j'ai un PC qui s'upgrade et des disques durs qui font de la merde. Et je ne peux plus lancer l'ordinateur, voilà, je peux tout changer. Alors ceux qui connaissent les techniciens, les informaticiens, euh, quand tu rentres dans les BIOS euh, du système euh, ASUS... Euh, voilà, quand tu rentres dans les BIOS et tout, frère, ça n'a absolument ni queue ni tête, je vois pas où est le problème. Euh, je peux même pas accéder à mes disques durs, euh, puisque dans le boîtier de mort, euh, il faut tout démonter pour pouvoir y accéder. Je vais absolument péter mon crâne, voilà. Donc, euh, Fox, s'il te plaît, il faut que tu arrives très bientôt parce que je vais péter mon crâne. On est le samedi 12 novembre, ok Samedi 12 novembre. Et on s'est couché à 2h du matin, euh, deux nuits de suite d'ailleurs. La veille, on a fait un live... Mon premier live qui a duré autant longtemps. Un stream sur Twitch, plus de 6 heures. 6 heures de live. Et j'étais trop heureux. Et pour moi, c'était le, le renouveau. Parce que ça y est, je kiffe ce que je suis en train de faire en live sur Call of. Pendant 6 heures, on a streamé avec Kev, on a rigolé. Et là, voilà, le lendemain, retour à la réalité. Tu vois, on s'est couché à 2 heures du matin. Je me réveille à 10 heures en me disant Allez, je vais publier la vidéo. Plus rien fonctionne. On fait comment maintenant Ce soir, je veux streamer. Il y a 3 jours fériés. Je fais comment What does the fuck say Ding ding ding ding ding ding ding I I my Woo. I so much bass. Bonjour monsieur l'informaticien Ouais Allô, tu m'entends euh, bah ça va, écoute, de euh, toute façon je vais pas être chiant. Hein. <rire> il y a les sorcières qui nous tournent autour, hein, c'est pas possible. Euh, non, parce qu'il a 250Go, regarde. Ah non, là, oui. <rire> bah donc là, au final, en fait, il faut changer le disque C. J'ai pas l'impression, euh, j'ai que les Windows Boot Manager et les UEFI OS. Bon... Bah je suis pas dans la merde. Hein. Même que ce soit pour les Fox ou pour moi, mais j'ai vraiment l'impression que les sorcières et nous tournent autour. Euh. Donc là bah tout simplement c'est parti. J'ai à l'arrière dans le coffre euh, bah, tout, le, tout le PC, donc toute ma tour. Voilà tout simplement avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. <rire> euh, et là je vais aller chez Darty. Voilà je le dis, j'assume. Euh, pourquoi bah tout simplement... Bon, les copains, je suis très content. Euh, oh, il y a tout le monde qui me regarde en train de parler, c'est génial, c'est gênant. Je viens de confier mon ordinateur dans une enseigne que j'aime beaucoup. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais si jamais, c'est ton jamais, pour moi, ils font de la magie. Euh, là, il y a un an, il y a un an de ça, j'ai acheté. Putain, ils ont failli faire un. Ils ont failli faire un carton. Il y a un an de ça, j'ai euh, acheté un ordinateur portable chez Darty. Euh... Mais ils veulent vraiment cartonner, c'est pas possible. Non mais vous voulez que je m'en aille peut-être Salut l'équipe, un petit mot pour vous dire que euh, ben, c'est la fin des vidéos pour le moment voilà. Euh, vous aurez peut-être des vidéos de mes péripéties parce que je me filme un petit peu pour faire du vlog Histoire qu'il y ait du contenu qui sort sur la chaîne Mais voilà mon PC là il est chez l'informaticien mon pote Enfin il va partir euh, chez l'informaticien, là je l'ai bien fait partir Quel est le problème pour ceux qui demanderaient, pour ceux qui s'intéressent Problème de SSD, problème de disque dur avec Windows qui ne veut pas démarrer Donc un disque dur qui est complètement cassé pour je ne sais quelle raison Après il a fait son temps en vrai hein je remercie lcc fox qui m'a beaucoup aidé et donc voilà donc je ne sais pas quand je vais le recevoir mais là où je les ai là où j'ai mis mon pc j'ai une confiance en or et je sais que ça arrivera vite et je sais surtout que ça arrivera en très bon état et je pense même que mes problèmes sur call of eh bien sont liés à ce problème là et je n'avais pas fait le lien mais je pense que ça a un rapport donc quand je vais recevoir le pc de nouveau je pense que là on va partir sur de très très bonnes bases je vous tiens au courant les amis Donc voilà les gars, un petit peu, un petit peu à l'ancienne, finalement j'ai envie de vous dire, je suis de retour à la maison. Je suis dans la pénombre d'ailleurs, parce, euh, bah parce que je suis triste et quand on est triste on se met dans le noir. Non je rigole. On va on va allumer une petite lumière, bah non bah non, je peux pas parce que mes lumières sont reliées à mon ordinateur qui n'est plus là du <rire> cool, là je suis avec mon ordi portable euh, et je suis bien content de l'avoir Voilà, je suis bien content de l'avoir et je suis en train de, de travailler pour KevKevCo là je suis en train de lui faire euh, une miniature de sa nouvelle vidéo qui est déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo puisque vous verrez cette vidéo d'ailleurs le soir même, voilà je me lance le challenge, regardez il est 16h08, nous sommes bel et bien le 12 novembre, il est 16h08 et donc la vidéo de KevKevCo est dispo sur sa chaîne avec cette miniature-là que je viens de lui faire euh, donc vous verrez sa vidéo et puis vous verrez cette vidéo-là aussi là que vous êtes en train de voir, voilà, vous verrez cette vidéo, je vais tout vous faire parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo malheureusement et donc là, voilà, je... voilà, voilà regardez, j'ai du chocolat pour, pour me réconforter euh, ça fait des années que j'ai des projets musicaux euh, et que je vais probablement tout perdre euh, du coup, puisque tout va être probablement réinitialisé, j'en ai parlé à Joey euh, Je suis un peu dans le caca mais pour le meilleur j'espère donc euh, écoutez c'est pas grave on va rebondir et, et on en ressortira plus fort tout simplement tout simplement je suis deg, je peux plus jouer, je peux plus vraiment créer du contenu alors je crée du contenu mais différemment quoi, différemment, voilà ça fait plaisir. Je suis en train de me dire que j'ai aussi perdu mon intro de ma chaîne, que j'ai perdu mon décor 3d je peux le récupérer le décor 3D. Mais j'ai perdu euh, mes cinématiques. Donc il n'y aura pas d'outro à cette vidéo. Il n'y aura rien en fait. J'ai tout perdu. J'ai absolument tout perdu. <rire> Au revoir.